Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. Si je vous parle de Kat B320, est-ce que vous savez de qui il s'agit Elle est aussi nommée Noble 2 au sein de son escouade de Spartan, la Noble Team. C'est l'un des protagonistes principaux du jeu Halo Reach. C'est la spécialiste en informatique et communication de la Noble Team ainsi qu'une tacticienne hors pair. Catherine est née en janvier 2530 après la perte de ses parents. Elle vivait alors avec sa grand-mère, ancien général dans l'UNSC. C'est à sa mort qu'elle rejoignit finalement le programme Spartan III. Elle démontra rapidement ses aptitudes via un esprit brillant et un physique athlétique doublé d'une grande dévotion envers l'UNSC, remontant à avant son indoctrinement. Peu après ses augmentations et ayant une nouvelle fois montré ses aptitudes, Kat fut retirée du programme Spartan lui évitant une mission suicide, l'opération Torpedo. Elle rejoignit alors Carter à 259 et formèrent la Noble Team dans laquelle ils restèrent tous les deux jusqu'à leur mort en 2552. Le 22 avril 2552, sur la colonie Fumirol, Kat fut chargée de délivrer une bombe nucléaire Tactic Fury dans un croiseur Covenant. Mais durant le trajet, elle fut touchée par un Banshee et perdit ce jour-là un bras. Pour que la mission soit un succès, Tom, un autre des Spartans de l'escouade Noble, se sacrifia en faisant exploser la dite bombe au cœur du vaisseau Covenant. Kat considère, depuis, que la mort de son équipier est sa responsabilité, tout comme Carter, le leader de la Noble Team. Depuis cette opération, Kat porte une prothèse robotique à la place de son bras. Au sein de la Noble Team et de la campagne de Halo Reach, Kat trouve son utilité non seulement au combat, mais également dans sa spécialisation informatique, elle se charge de pirater les portes pour les ouvrir ou les fermer, réactiver des batteries de missiles, identifier des balises, s'occuper de la gestion de réseaux de combat, de la planification tactique et de la synthèse d'informations. C'est elle qui mettra au point le plan visant à détruire le super transporteur Covenant grâce à un réacteur Shao Fujikawa et à un sabre, ce qui mena à la mort de George 052. Peu de temps après cela, l'équipe Noble est obligée de fuir la tour olympique où il s'était réfugié. Ils sont face à la vitrification finale de la ville. Vulnérables à cause des fortes radiations ayant désactivé leur bouclier, Kat subit un tir en pleine tête, la tuant sur le coup. Kat est montré durant les événements de la chute de Reach avec un magnum et demeure reconnaissable avec son armure bleue et son bras métallique. Pour l'anecdote, in-game, Kat possède une mauvaise réputation. Sa puissance de feu étant limitée avec son magnum et ses talents tant à la conduite ou au poste d'artilleur sont souvent discutés. Merci à tous d'avoir suivi ce Halo Culture jusque-là. J'espère vous avoir appris des choses sur 4. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Halo Culture ou autre. Salut à tous. Vive Halo